Y'a Playpad, vous avez bien encore? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait une semaine que je n'ai rien sorti, mais c'est pas grave, c'est parce que j'étais malade. Et puis aujourd'hui, ça va mieux. Et puis, on se retrouve pour la saison 2 de Modern Warfare. Voilà, ça va bien, on peut reprendre un petit peu d'activité. Tout est ok, je sais que je vous ai manqué parce que vous m'aimez bien. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour faire de la branlette comme ça en mode je vous ai manqué et si et ça. Aujourd'hui, on sommes en direct de chez Web et Diable pour pouvoir vous présenter du coup très rapidement la saison 2 de Modern Warfare ainsi que du coup regarder un petit peu les nouveautés qu'il y a, pouvoir en discuter, mais aussi, forcément, du coup, pour pouvoir faire un petit gameplay sur Rust. Et alors que quand cette vidéo sortira, la plupart d'entre vous, mes bons campagnards, seront encore en train de télécharger la mise à jour, moi, je suis déjà en train de... Euh, euh, euh, euh, euh. Bon, ça va, je me fous de votre gueule, mais c'est pas méchant. Donc, nous sommes, regardez, en face du saison pass, le season pass, voilà, le pass de combat de la saison 2, avec des récompenses instantanées. Du coup, en fait, euh, euh, déjà un petit truc. Hein, regardez, quoi, avant, de, euh, avant de faire tout ce blabla là, euh, tranquille, confidentiel. Donc... Cop, boutique, multijoueur, campagne, confidentielle. Genre là il y a quelque chose de confidentiel qui va arriver sur le jeu Gardez mon regard Moi je pense vraiment qu'il va y avoir enfin, En tout cas je sais des choses Et je pense qu'il va y avoir quelque chose que beaucoup de gens attendent Mais ce n'est pas encore le moment d'en discuter Tout de suite euh, Donc du coup apparemment il y a des récompenses instantanées euh, Donc ça fait plaisir euh, Ghost, voilà, nouvel opérateur euh, Moi personnellement les opérateurs Je, je m'en piche un petit peu C'est pas le truc le plus intéressant euh, sur le jeu Moi qui suis très orienté multijoueur Et c'est assez dommage j'ai être qu'il y en a certains que, que ça intéresse Et du coup j'ai mis des codes points euh, De ma poche en plus pour ce coup Mais ça on s'en bat un petit peu les, les, les, les coucougnettes quoi Et on va acheter le passe de combat Donc l'amélioration Ainsi que les 20 premiers niveaux Histoire de voir un petit peu un coup d'œil à ce qu'il y a besoin En très rapide en J'ai regardé notamment qu'un des trucs les plus intéressantes notamment la Striker 45 qui a l'air d'être une sorte de variante du mp euh, 45 Et dispo qu'au niveau 31 Donc il me semble que pendant la saison 1 On avait une des premières armes Ah dans les 20 premiers niveaux ouais, bah là, j'ai la gros 5,56 La voilà La gros 5,56, c'est mon arme cousine. Gros, gros, je suis gros. Non, j'avoue, j'ai forcé. Vous m'en voulez J'ai déjà été plus inspiré Je suis d'accord Donc voici la gros 56 euh, 5,56 pardon Donc du coup dans euh, Le euh, pass de combat Encore une fois On trouve euh, bah, déjà pas mal de double XP Double XP d'armes euh, Des emblèmes Une montre Notamment euh, C'est sympathique euh, Du boost d'XP De la saison 2 Donc euh, c'est pas mal Je crois que c'est pour le pass de combat euh, Des cartes de visite Des Call of Duty points euh, Donc il me semble Si je dis pas de bêtises, qu'avec le pass de la saison 1 Si on l'avait fini en entier Il y avait assez de code points Pour pouvoir acheter euh, là, Le pass euh, donc, euh, de ce que je viens de faire ou en tout cas l'amélioration si je dis pas de bêtises donc l'agro euh, 556 et regardez encore une fois donc on va un petit peu passer en rapide hein, donc il y a pas mal de variantes des variantes plus ou moins intéressantes ça c'est pas forcément euh, la question donc euh, vous pouvez voir un petit peu et il y a aussi du coup la deuxième arme gratuite qui nous intéresse et avec laquelle je ferai une vidéo un gameplay 11 niveaux plus tard la striker 45 avec 55 jours cette fois on le voit réinitialisation dans 55 jours pour la saison 3 on espère euh, Bien évidemment euh, qu'il y aura euh, bah, du coup euh, pas euh, qu'elle ne sera pas rallongée, pas comme la saison 1 où c'était rallongé un petit peu inutilement. Hein, euh, on peut être d'accord sur ça. Donc on regarde un petit peu tout le pass. Donc encore une fois, euh, des variantes, des opérateurs. Euh bah, variant également euh, C'est un petit peu sympathique Des emblèmes Du double XP Des call of duty points Bon voilà Ça donne un petit peu euh, Une raison de jouer C'est sympathique Je sais qu'il y en a qui aiment bien Je sais qu'il y en a qui s'en foutent un peu Moi je suis plutôt neutre Vis-à-vis -vis de la question C'est bien Ça permet de pas Entre guillemets Jouer dans le vent Une autre variante Cette fois sur la Striker 45 C'est pas euh, de bêtises. Non je ne vais pas acheter euh, <rire> Je ne vais pas acheter euh, 50, 65 niveaux les amis Désolé Je voulais juste euh, je, Jeter un voilà, aperçu Je voulais juste jeter un coup d'œil Hop donc voici la variante euh, présentée. <rire> On dirait une arme euh, amputée de ses deux jambes. T'sais. Elle est toute petite là comme ça. <rire> bon, c'est à peu près tout. On va maintenant jump directement in-game. Je tiens juste à vous préciser. Oh, légendaire emblème saison 2 qui est sympathique, fantomatique. Oh là là là là. Lui, il a du flow. On va directement aller in-game, du coup, sur Rust, encore une fois, vous savez, c'est une vidéo que je sors vite, j'ai assez faim, donc elle va pas être très montée, on va aller in-game, c'est parti Waouh, un wow, super accueil, comme ça, la map qu'on charge, bon, j'avoue, c'est un petit peu du réchauffé, mais moi, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir, forcément, hein. En plus, il y a quelqu'un qui avait dit un truc pertinent, et ça avait été drôle, il a dit que pour la saison 1, du coup, ils avaient ramené Crash, qui faisait partie de Modern Warfare 1, pour la saison 2, ils ramènent, du coup, Rust, qui fait partie de modern warfare 2 et peut-être que pour la saison 3 on peut ambitionner euh, le retour d'une map de firmé. modern warfare 3 avec du coup et une et autre map qui est euh, atlas donc du coup au start on part sur ah, j'ai eu, eu peur on part sur deux nouvelles maps 6v6 une map de v2 et une map en guerre terrestre moi personnellement la guerre terrestre ça m'intéresse pas trop ainsi que deux nouvelles armes la playlist code War league Alors, désolé, je vais être sur pc là le shoot il va pas être certain aujourd'hui hein, parce que ça fait longtemps que je pas joué sur PC et en fait j'ai pas le choix vu que je suis à Paris pour le travail et d'ailleurs demain je reçois monsieur Mehdi Maïzi sur Accord au Libre voilà. pour les plus curieux d'entre vous donc euh, voilà ça fait pour l'instant 4 nouvelles choses plus les deux armes, le passe de combat et pendant la saison, ils ont d'ores et déjà annoncé qu'il allait y avoir une nouvelle map 6v6 donc ça fera 3 au total plus encore une nouvelle arme si je ne dis pas de bêtises ainsi que la playlist Cold War League qui correspond un petit peu à de la ligue du Pau, Mais ça ce sera dans une vidéo coup de gueule hein. Ah non parce qu'on va en discuter de cette arnaque Mais ce sera un petit peu plus tard Mais ça fait du bien d'avoir un petit peu de, de, de frais, enfin de renouveau euh, sur le jeu Parce qu'on est en février effectivement euh, Quand tu pars sur un système de de saison comme ça Irrémédiablement t'as des périodes T'as des périodes où le jeu est plutôt actif, plutôt euh, ça va et t'as des périodes où ça va un petit peu peu, peu moins bien et ça correspond euh, et Ça on peut le voir de toute façon un petit peu dans tous les jeux hein, Tu vois mais ça correspond euh, aux fins de saison tu vois Les fins de saison effectivement c'est un petit peu plus mort Il y a un peu moins de nouveautés, on se fait un petit peu plus chier Mais là c'est cool, du coup en plus Rush, si je dis pas de bêtises C'est une map de 2v2 mais aussi fait. une map 6v6 Donc euh, on peut la retrouver dans deux modes de jeu Ça c'est plutôt cool aussi Là, je suis content de retrouver Rust parce que je vais vous dire, je vais vous faire une vidéo où on va se régler, on va se régler. Vous et moi, on va se régler. Concrètement, là, c'est une vidéo où j'ai décidé qu'avec les abonnés, on allait se la donner. En fait, Rust, c'est une euh, map d'antan. C'est une map qui est connue pour être une map violente où on se la donne un truc de baiser, tu vois. Où euh, le but, c'est de régler ses comptes. Bon, je vous fais pas euh, euh, de trucs plus commerciales que ça. Les anciens me comprendront. Et donc, en fait, je vais faire une vidéo... Qui va s'appeler... Je... <rire> Vraiment, si c'est un qu'à moi, je l'appellerais je vous en... Mais je vais pas l'appeler comme ça. Ça va être une vidéo, grosso modo, le principe. Ça va être de 1v1. Qui veut que je le 1v1 Voilà, c'est de ça. Mais en gros, je vais vous prendre à la chaîne. Oh, On va... Vous allez venir sur Discord avec moi. Et je vais vous 1 les uns après les autres. Parce que vous faites tous les anciens qui ont connu Modern Warfare, tout ça. Je sais pas quoi, je vais vous défoncer. Bon, je vais prendre une après-midi comme ça. La vidéo va durer 20 minutes. Peut-être pas 20 minutes Bon ça va, ça un des trucs sympa c'est qu'ils ont pas trop changé la map Ils l'ont pas trop changé, ils ont compris que sur Crash ils avaient fait un petit peu n'importe quoi Ils l'ont changé un petit peu Mais ça va attendre, c'est tu sais quoi après on va faire le mec qui va monter en haut Et je vais prendre le temps de tous voir un verre à la suite Mais aussi de peut-être faire une série de 4 Parce que là gros j'ai pas réussi à faire une seule série Pour le moment C'est pas dingue Ah ils ont changé ça Ça avant C'était un vieux bloc de ferraille Élimination Ok, oh là, la série de 3 les gars J'ai dit on faisait au moins une série de 3 Attention. On va rester en full view déjà Oh putain au, au moment où je dis ça Élimination confirmée Oh putain je suis dans la merde je suis dans les merdes Peut-être que j'ai un pompe attends J'ai un pompe Non j'ai pire derrière que Oh mon dieu je suis dégoûté Oh j'ai touché Oh j'ai touché Boum Oh, j'ai encore touché sans tuer Assistance, j'ai le Ça aurait pu être drôle d'avoir un kill, là. Ah, il y a quelqu'un là-bas. Oh, vous l'avez vu Il y a quelqu'un là-bas. Il y a quelqu'un là-bas. On va essayer de le prendre à revers. Monsieur Monsieur, j'ai un drone, s'il vous plaît Oh là là Le petit loup. Non, de Bon. Oh, oh Oh, les spawns de cul, déjà Oh, les spawns de cul Eh, les gars, vous remettez Rust, mais faut respecter, quand même. Oui, je viens de mourir à cet exact endroit, pardon. Et vous trouvez le moyen de me faire spawner Il y oh, a quelqu'un. Il y a encore quelqu'un. Regarde, tu Oh le RPG Oh le RPG, il est salas Non Dommage Ça aurait été drôle. Ça aurait été drôle de l'avoir. De faire un petit film de cette manière. Allez, on s'en sort. Bon. Pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas eu ni le temps, ni réellement l'occasion de monter en haut. Donc tu sais quoi, on va essayer même si je risque de me faire baiser Allez, on monte en haut, on monte en haut pour le kiff Oh non On bout par Mission annulée les amis Oh merde, merde, merde, merde, merde, merde, C'est n'importe quoi hein. <rire> C'est n'importe quoi les gars Oh ça tire de partout, c'est horrible Mais c'est bien maintenant, les gens ils reprochaient d'avoir des Oh des maps trop grandes avec trop peu d'action, mais en shoot -out, shipment et euh, rust, gros, bon, là vous allez être servis hein vous allez être servi Oh c'est marrant quand même. Oh, franchement je la dis bien là, c'est drôle. Bon du coup vous aussi en commentaire n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de ce petit retour de Rust. Moi il me fait plaisir. Moi euh... Moi il est cool. Bon je suis pas là en train de dire qu'ils euh, ont pour du super taf, hein. ils auraient pu encore mieux gérer le jeu, ça c'est sûr. Mais moi personnellement je trouve déjà que le jeu dure bien plus longtemps, bon en même temps on va dire c'est pas compliqué que Black Ops 4. Hein. Qui était pas si dégueu dans donc... Oh zut, dommage, dommage. Ils ont vu que j'étais, euh, Zach, euh, la full visée. Hein. J'étais en full visée. Ah, les gens, ils restent quand même en petit tête glitch. Hein. Ça, c'est le désavantage des mobs qui sont connus. Les gens connaissent déjà. Les côtés vicieux de ces dernières. Donc là, petit kill. Allez, allez, allez. Ouah mais wesh j'en ai marre, je prends des grenades partout là. Oh dommage, j'ai pas pété mon duel. Oh là là là là là là dans le mille Oh non j'ai encore pas pété mon duel, je suis horrible Je viens de spawn Je viens de spawn Je viens de spawn Je viens de spawn, je viens de spawn Oh là là là, là c'est bon, j'ai enfin pété mon duel. Zach la solidité La solidité un peu fragile, mais la solidité quand même Oh bon, c'était marrant, ça va, ça va, c'était drôle. Bon voilà, c'est un peu tout euh, pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, les amis. Bon, je suis content de revenir sur YouTube. Demain, je pense vous faire une vidéo MC euh, sur le MP45. Le surlendemain, la série de 1v1 que je veux faire sur Rust, où je vous démonte tous l'un euh, après l'autre. Je pense également avoir un petit épisode FM dans la semaine. Et également une nouvelle vidéo avec euh, madame. Ça sera en fin de semaine. Elle va me faire faire un gâteau. Vous allez voir, c'est marrant. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous.